Salut, cette conversation est extraite d'un échange sur Discord avec un coach. Si ça te dit de faire la même chose, simplement rejoins le Discord, contacte-moi et ça sera avec grand plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Je travaille comme ça maintenant. Genre, euh, je fais, en fait, je fais des techniques lists. Ça veut dire qu'en fait, je sais que cette saison, va falloir que je rentre tout ça. Donc ça, c'est pour les juniors, tu vois, par exemple. On joue euh, cover 1, cover 3 avec les juniors parce que c'est à 9. Donc tu vois, j'ai mes coverage. Ravens, Falcon, Seagull, Ski, Hot qui sont mes 5 mes, mes coverage et en fait du coup ça c'est les, les... j'ai pas encore rempli pour qui est haute mais ça c'est les techniques que je vais utiliser enfin que je vais devoir savoir jouer pour pouvoir jouer ces coverage là donc ça c'est les techniques spécifiques au schéma tu vois ça c'est mon front de base du coup dans mon front de base les techniques pour les dyne ça va être celle là, technique Deine Baker ça va être celle là et ça en fait du coup je sais que euh, je vais devoir rentrer ces techniques si je veux qu'on puisse jouer les schémas que, que j'ai dessinés, tu vois ce que je veux dire J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Et après ouais, ce, que je, ce que je fais c'est que j'écume. Donc je vais mettre tout ce que j'aimerais pouvoir jouer, je vais le remplir le truc à fond avec tout ce que j'aimerais pouvoir jouer. Et puis après je vais me dis ok maintenant comment est-ce que je peux faire pour jouer cette cette, euh, ce schéma-là avec un maximum des techniques que je vais jouer dans les schémas d'avant, tu vois Donc typiquement ouais, par exemple, ouais, j'ai dit au corner cette année en élite, je leur ai dit on va pas backpedal, on va jouer slide et en fait le choix c'était de pouvoir jouer la même technique à tous les postes sur toutes les couvertures. Du coup mes DB, corner, safety savent slide parce que du coup ils font tous slide et slide va marcher en cover 2, en cover 4, enfin sky cloud, tout ce que tu veux. Et du coup mes schémas sont orientés pour que cette technique là marche contre tout.